Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 29 mars, cette semaine, qui démarre le lundi 29 mars. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel On va regarder ensemble, on va regarder ensemble deux parties, maintenant je fais mes horoscopes en deux parties, je vous parle dans un premier temps du climat du ciel, tout simplement au-dessus de nous, un peu comme une météo, et puis dans un deuxième temps, je regarde les incidences que ça a pour chacun d'entre nous en fonction des planètes où elles sont placées. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai d'une configuration un peu, un peu sympa qui se, qui se produit dans le ciel cette semaine, que j'aime bien. C'est une conjonction entre le Soleil, principe de lumière, de force, de vitalité, et Vénus, principe de conditionnement affectif, d'amour, réceptivité, etc. On, on parlera un petit peu des liens entre Soleil et Vénus tout à l'heure. Voilà. Euh, Allez, qu'est-ce qui se passe pour démarrer Le soleil, en ce moment, est, démarre la semaine lundi à 9 degrés du signe du bélier. 9 degrés du signe du bélier, il quitte le premier décan, il amorce le deuxième décan, bon anniversaire mes béliers, mais c'est surtout que lorsque le soleil est dans ce signe, un hein, indice d'énergie, de, de, de, de vitalité, de, de chaleur, soleil quoi, il apporte énormément d'énergie positive à qui Toujours pareil, à qui Mes béliers vous, premier de cordée, mes lions, en ce moment, vous retrouvez une sorte de chaleur, d'autorité naturelle, de fluidité relationnelle qui vous est euh, extrêmement chère. Et puis enfin, mes sagittaires qui vous bénéficiez de cet élan vital qui réveille un truc qui est assez magique chez vous et que j'adore en tout cas et qui vous fait apprécier globalement, c'est cette... Euh, optimisme, chevillé au corps cette disposition heureuse que vous avez à voir le bon côté des choses et puis à avancer, hein, à donner l'impulsion de départ qui est votre singularité à vous, mes signes de feu bélier lion sagittaire, et puis lorsque l'influx solaire est euh, dans un signe comme le bélier il forme ce qu'on qu appelle des sextiles des angles de 60 degrés qui protègent aussi les signes d'air qui sont en amont et en aval en l'occurrence mes versos et mes gémeaux, vous cinq la période est heureuse dans la mesure du possible, on connaît les contraintes auxquelles on est confronté, mais très globalement, cet apport d'énergie vitale, cette amorce du printemps là, depuis le 20 mars qui se met en place, vous, vous conditionne à davantage voir le bon côté des choses et à produire cette énergie positive à laquelle je suis si attaché, qui vous ouvre davantage de perspectives parce qu'on prend l'initiative, on avance, on démarre, on initialise, on donne l'impulsion le, le, initiale pour faire avancer un tas de choses et ça, c'est extrêmement précieux. Donc pour vous, c'est bon. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre En parallèle, j'ai Mercure, Mercure le mental. Mercure le mental il est dans le signe des poissons, Mercure dans le signe des poissons, j'en avais parlé la dernière fois, il réveille, il, il alimente, il nourrit, il nourrit quoi Cette intelligence, la couleur qu'il prend, Mercure, le, le, le, le fonctionnement de, de, de, de la structure de pensée, il prend cette couleur d'imprégnation plus émotionnelle, plus affective. J'avais lu récemment un, un article qui faisait référence à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, Et il semblerait, en fonction de, de ce qui nous vient d'outre-Atlantique, parce qui sont souvent en avance sur nous sur les, les, les fonctionnements, le développement personnel l'introspection, etc. toujours très intéressant et l'idée c'est qu'on serait tous composés, en gros, hein, de 90% d'intelligence intuitive et émotionnelle et que la partie congrue à ce qu'on appelle l'intelligence analytique ne serait qu'une petite séquence qui est quand même alimentée par les conditions de vie dans lesquelles on évolue, dans lesquelles on évolue. mais globalement cette intelligence intuitive que l'on a beaucoup lorsqu'on est enfant et que parfois certains perdent en devenant adultes, en quelque sorte, hein, les structures environnantes qui nous conditionne, et euh, eh bien, elle est là, elle est éveillée, elle est plus mise en lumière, elle est davantage euh, mobilisable, perceptible, perméable, et surtout, elle nourrit ceux euh, qui, qui savent préserver cette, cette disposition à du ressenti, de l'intuition, du feeling euh, dans les discussions, dans les échanges, parce que ce mercure dans le signe des Poissons alimente, nourrit fortement euh, cette tendance-là. Donc, ça donne un petit cran supplémentaire pour qu'on puisse s'appuyer dessus, tout simplement, pour faire court, qu'on se fie à notre nez, à notre feeling, à notre senti. Alors pour qui est-ce qu'il est bon hein Pas pour les mêmes pour le coup. Il est bon pour mes poissons. Il est bon pour mes cancers, vous qui avez cette intelligence intuitive, instinctive, euh, très observatrice en quelque sorte, en ce moment c'est précieux. Euh, ça vous permet aussi mes cancers d'exprimer plus finement certaines choses, très certainement, mais ça, exprimer finement, vous savez le faire mes cancers. Et puis mes scorpions, vous bénéficiez aussi de ce très bel aspect de Mercure, ce qu'on appelle un trigone, il ne veut que du bien en fait, et il va vous donner euh, ce petit plus euh, qui permet de d'exprimer les choses avec clarté franchise et parfois de façon un peu directe qui vous caractérise mes scorpions, mais en y glissant la subtilité, l'aspect de mercure qui vous protège, qui vous alimente, améliore en quelque sorte le fait que vous fassiez passer en priorité l'objectif à atteindre qui est l'information qui doit aller dans l'oreille de l'autre avant d'y aller en force d'y aller en impulsion, d'y aller en impact affectif, parce que ça, ça rentre moins bien finalement que si on prend le temps de respecter les rythmes et la chronologie et le bon timing pour que ça rentre mieux euh, en, en réceptivité d'écoute tout simplement. Bon, voilà pour vous, et puis si Mercure est en poisson, il veut aussi du bien à mes capricornes et à mes taureaux, pourquoi parce que à mes Capricornes, qui, vous avez des structures extrêmement carrées, qui êtes des merveilleux analystes factuels, précis, pointus, euh, qui allez droit au but. Le fait d'avoir un bel aspect de Mercure qui vous donne un petit coup de pouce sous la forme d'une influence momentanée bienveillante euh, vous permet d'arrondir un petit peu la manière dont vous parlez, dont vous communiquez qui vous ouvre le, le, le ressenti plus fin, tout simplement, que si l'on rentre dans l'art de l'autre ou si on dit les choses au mauvais moment, eh bien ça rentre pas. Vous avez en face des écoutilles, des trucs qui se ferment. Donc vous, mes Capricornes, que j'adore, hein, qui avez une disposition plus qu'heureuse à être fiable, bosseur, concret, pratique, efficace en général, quand euh, vous avez des espaces en ce moment un petit peu tendus avec les planètes en bélier qui forment des carrés, hein, donc le, le, cette influence, un peu de, de, de mercure qui, qui, qui arrondit un peu la sauce, vous autorise une, une plus grande latitude de réceptivité avant de vous exprimer, on dit « tourne cette fois ta langue dans ta bouche » et puis le message sera mieux perçu, c'est clair, on est dans ce cas de figure-là. voilà Et puis, euh, c'est pour vous Et puis mes taureaux, enfin, qui vous avez cette heureuse disposition en général à parler avec des mots calmes, apaisants et bienveillants, mais qui avait une réceptivité assez affleurante en cas de, de, de, de montage de volume, comme on dit, et bien Mercure ne vous permet pas de donner prise de manière aussi directe aux, aux informations qui vous arrivent et en gagnant tout simplement en élasticité. En élasticité, on va aller voir ce qu'il y a au-delà des mots. C'est la force de Mercure en poisson qui sent intuitivement ce qu'il y a au-delà des mots. Les Mercure en poisson que je connais en général cultivent même une, un savoir-faire particulier qui consiste à, à anticiper ce que l'autre va dire et ça, les, ça leur permet souvent d'être capable de terminer la phrase avant qu'on ait le temps de la terminer, ce qui est tout à fait sympa. Voilà, j'ai euh, toujours euh, Vénus, Vénus en bélier, je terminerai par elle à la fin, à la fin de ma vidéo. Vénus collée au soleil, c'est une singularité donc excellent au niveau affectif, je vous le fais vite fait pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires mes versos et mes gémeaux vous c'est super positif en ce moment euh, je, je reparlerai des soleils et Vénus à la fin et puis j'ai Mars, Mars l'action Toujours en gémeaux. Mars l'action, pour le coup, euh, toujours ce côté extrêmement débrouillard, actif, tonique, euh, euh, réactif dans l'urgence, avec des solutions, le fameux Mars MacGyver que j'aime bien, le Mars pompier qu'on appelle et qui trouve des solutions, là où les autres coincent, c'est un truc magique Mars-Gémeaux. On met en rapport l'énergie de Mars et l'adaptation extrêmement rapide, mentale, intellectuelle, débrouillarde des gémeaux. La combinaison est assez heureuse. Parfois, elle manque un peu d'endurance, mais dans tous les cas, elle est très réactive pour trouver des solutions à tout ce qui bouge. C'est assez sympa. Après, toujours Jupiter. Jupiter et Saturne, tous les deux en verso. Ils forment plutôt des beaux aspects dans le ciel en ce moment. Saturne, Soleil-Saturne, Vénus-Saturne, etc. Donc, pour la profondeur de pensée, c'est excellent pour les aspects de Saturne. Excellent pour les ouvertures les possibilités de choses nouvelles et créatives avec Jupiter en verso. Pour qui ces deux-là, ces deux gros morceaux du ciel sont-ils toujours extrêmement favorables Ils sont favorables pour mes balances, dont je n'ai pas parlé. En ce moment, mes balances, vous avez des, des poids lourds dans le ciel qui vous soutiennent, même s'il si y a des planètes un peu en bélier, j'en parle moins parce que c'est opposé, j'aime pas euh, trop appuyer sur ce qui est tendu, mais vous avez en toile de fond mes balances, la capacité en ce moment d'aborder avec plus d'élasticité, d'ouverture, de liberté, voilà, le mot le plus important c'est ça, de retrouver la liberté dont vous avez besoin, de retrouver le, le champ, l'autonomie, le, le, l'apaisement euh, qui est lié au fait qu'on prenne du recul par rapport à tout ce qui vous pèse. Euh, la tendance est bonne et elle est encore meilleure pour mes gémeaux et elle est aussi extrêmement favorable pour mes versos qui devait vous composer entre ce côté j'avance et je freine. Hein, Jupiter plein d'expansion, Saturne, on se calme un peu en se disant oh là là, faut que ça dure, faut qu'on voit loin dans le temps. Donc on trouve une combinaison heureuse entre ces deux notions. Hein, mes versos en ce moment, c'est à la celui qui fonce et celui qui dit Ouh là oulala là, essayons de voir plus loin que le bout de son nez. Hein, Jupiter fonce, Saturne pousse à la réflexion avec toujours une sorte de feeling de visibilité sur le long terme et des implications de ce qu'on veut mettre en place. Pour vous, c'est bon. Allez, ben, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai oublié personne cette fois-ci. Parfois, change changeant, on oublie. Hein, vous le savez, c'est qu'il n'y a pas d'aspect particulier. C'est que ça ira mieux la semaine prochaine. Il ne faut pas trop insister. C'est dit. Soleil-Vénus. Soleil-Vénus, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Pourquoi Parce qu'au niveau de, de... On met en liaison, on met dans le ciel, on regarde le ciel, là, ce lundi, hein, et puis de, une partie de la semaine, parce que l'aspect, il est collé, il va rester quelques jours ensemble, parce qu'ils arrivent, ils, ils fonctionnent à peu près à la même vitesse, en gros, sur l'année. Et « Soleil », principe de mise en lumière, de chaleur. « Vénus », principe de vie amoureuse. Et lorsque je vois dans des thèmes, des conjonctions, on a passé des conjonctions, on regarde le ciel, et quand on voit les deux qui sont dans le même axe, avec une orbe, une orbe c'est un écart possible où il y a l'influence, en général, c'est une dizaine de degrés, en amont ou en aval. Eh bien, Lorsque je vois des configurations dans le ciel, Soleil-Vénus, comme c'est le cas, c'est un excellent indice de, de fluidité émotionnelle, de fluidité affective. Et Lorsque je les vois dans un thème, cela augmente le, le, le savoir-faire naturel de qui que ce soit à, à être capable de faire preuve de souplesse, de charme, de douceur, pour trouver sa réalisation solaire. En deux mots, euh, vous avez dans, dans des thèmes, dans un thème individuel, ce que je fais tous les jours, euh, on, on arrive à, à, commencer, à identifier le potentiel de charme, donc l'attitude, entre guillemets, à aimer et à se faire aimer, parce que c'est un jeu d'élan et de retour, bien évidemment, en fonction de la qualité de Vénus. Vénus, c'est un truc que je regarde de façon assez attentive, hein, comme Mars, Mercure, je les regarde tous, parce qu'ils ont tous un rôle, c'est un orchestre, un thème. Et lorsque Soleil et Vénus sont collés, comme c'est le cas en ce moment, on va, dans la façon dont on s'affirme, on va le faire avec plus de rondeur, avec plus de souplesse, avec plus de douceur, ce qui donne momentanément la, la capacité pour tous, parce que c'est collectif quand c'est dans le ciel, à être beaucoup plus rond, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimable, beaucoup plus aimant, beaucoup plus câlin, beaucoup plus attentif, euh, si on se sensibilise à l'importance de fonctionner sur ce principe-là. Voilà, c'est dit. Après, bien évidemment, il y en a qui ont cette disposition naturelle à la naissance. Ceux qui ont des Vénus très fluides, très belles, hein, taureaux, balance, poissons, c'est les maîtrises, c'est les, les reines du genre, et puis ceux qui ont la chance d'avoir de très beaux aspects avec Vénus, ça donne à peu près la même chose. C'est une façon de, de, de fonctionner qui est relativement analogue euh, parce que je suis convaincu que pour créer du lien humain, ce qui est vraiment ce qu'il nous faut, ce qui nous manque en ce moment et ce qu'il faut absolument se réapproprier dès qu'on peut à toutes les occasions, euh, plus on met du lien, du fluidifiant, de la bienveillance, de la douceur, de la souplesse, de l'empathie et de l'affect, de, de la bienveillance tout simplement, ben ça passe mieux. quoi. Hein, on projette des énergies positives et vous avez toutes les chances qu'on vous en renvoie en retour. Puis si on ne vous en renvoie pas, ben, vous n'insistez pas, quoi, surtout. Allez, c'est dit, euh, pff, merci hein, euh, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, et puis euh, comme toutes les semaines, quoi. on se dit à lundi.